Devant la dureté des rapports professionnels, mais surtout qu'une fois inséré. Une fois inséré tout en haut. Oui. Oui. Non, excuse-moi, mon petit chaton, j'ai une vidéo à enregistrer, je suis en retard. Je te, je te rappelle après. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, wow. les Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'il je ne peux te parler. Dans une vidéo récente, lien dans le coin de l'écran, je vous donnais du matériel idéologique pour vos combats rhétoriques. Euh, je vous citais une enquête sourcée, démontrant en témoignage à l'appui que les femmes sont plus violentes que les hommes dans les disputes intraconjugales. C'est fait de de la chercheuse Elisabeth Bayes. Encore une fois, je, me, je, fais réfé je ne répéterai pas plus que ça, je fais référence à une vidéo enregistrée récemment. Dans cette même lignée, dans cette même séquence, aujourd'hui, je vous donne également du matériel pour vos futurs débats euh, dispute, euh, que ce soit IRL, donc dans la réalité ou sur les réseaux asociaux, euh, quant à l'argument que les, les femmes dans l'espace de travail euh, apporteraient une valeur ajoutée en termes de qualité, en termes de vertu, en termes de bienséance, en termes de bienveillance, et que ces qualités manqueraient euh, en réalité sur le devant de la scène dans, une, dans un monde du travail ultra compétitif, vivement les femmes, dit-on, euh, elles vont apporter euh, leur empathie, euh, etc. Et, et patin de coufin. Bon. Euh, C'est évidemment une connerie. Euh, nous, on le sait dans notre, euh, dans notre élevage de chatons de combat, on développe les anticorps à la pensée unique, à la pensée dominante. Simplement, on n'a pas toujours la vidéo qui cite la source l'argument, l'étude de telle année, et euh, quand on est pris sur le, le, le fait, et ben, on manque peut-être de l'argument d'autorité, en tout cas de la source. La source visant à démontrer que les, le portefeuille de qualité portant une femme au pouvoir est en réalité un portefeuille de qualité qui est masculin, qui n'a rien à voir avec les qualités habituellement attribuées à la, à la féminité, et qu'une fois au pouvoir, elles sont de toute façon euh, conformistes et résistent à toute révocation de l'ordre établi. Cette source s'appelle Valérie Boussard. L'article est tiré de Libération, dont on peut quand même, à qui on peut quand même pas reprocher d'être ni euh, Valeurs Actuelles ni Rivarol au niveau de la dissidence. Libéras, Libération a donc offert tribune en cet été 2019 à la journaliste Anne-Laure Delatte, toute source ci-dessous. Euh, journaliste, non, pardon, chercheur au CNRS, Anne-Laure Delatte. Anne-Laure Delatte se réfère à l'étude de Valérie Boussard, étude réalisée dans le métier des fusions-acquisitions, où on compte 80% d'hommes au sommet de l'oligarchie, c'est-à-dire d'hommes qui ont réussi à s'insérer tout à fait en haut d'un tissu économique ultra compétitif, 20% de femmes. Cette sociologue. Valérie Boussard a réalisé une étude de terrain auprès de banques d'affaires, cabinet d'audit, fonds d'investissement dit de private equity, Elle a commencé par identifier les cinq règles non écrites du métier. Donc en fait, par cinq règles non écrites, comprenez les cinq qualités essentielles au portefeuille de quelqu'un qui réussit à monter. Ceux qui percent le plafond de verre sont dotés, ont fait preuve des cinq qualités suivantes, un goût, 1. Prioriser le temps professionnel sur la vie familiale. Je vous laisse deviner si c'est plutôt un, une vertu, enfin si c'est plutôt une force H ou F. 2. Goût pour la technique. Je vous laisse prioriser, je vous laisse définir en votre âme et conscience si c'est plutôt H ou F le goût pour la technique. Par technique, elle entend chiffres, ratio financier et tableur Excel. 3. Un gros ego qui aime le contact et la compétition. Même question, je vous laisse décerner, je vous laisse deviner si c'est plutôt H ou F. 4. Une vision froide qui met à distance les aspects humains et sociaux. Euh, je vous laisse également euh, distinguer et décider en votre âme et conscience si mettre à, à distance les aspects humains, c'est plutôt homme ou femme. Et 5. L'intérêt pour l'argent. Anne-Laure Delatte, chercheur au CNRS, disais-je, euh, en déduit que finalement, les femmes qui survivent dans un environnement euh, psychologiquement ultra compétitifs sont des femmes qui ont des dispositions, je cite, euh, viriles, comme euh, étant viriles, elles ne reculeront pas devant la dureté des rapports professionnels, mais surtout qu'une fois insérées... Une fois insérées tout en haut du triangle, tout en haut du tissu, euh, oligarchique, et eh bien en réalité, euh, les revendications euh, de rapprochement euh, social et de, de de la lutte contre le wage gap, là, le fait de de, de, rac de raccrocher, de racoler, enfin de d'annihiler toute différence salariale, et eh bien si elle ne les abandonne pas tout à fait, je vous laisse entendre l'hypocrisie de la formulation, et eh bien elle continue à lutter pour, euh, contre les, les inégalités euh, sexuelles et sociales, mais de façon respectueuse. Et elles continuent d'être des militantes de l'égalité, mais je cite Anne-Laure de, Delat, de du CNRS elles opèrent un militantisme consensuel. Voilà. Donc en réalité, évidemment, une fois qu'elles sont arrivées, elles ferment leur gueule comme tout le monde, parce qu'elles ont des salaires nets à 5 chiffres. Voilà, 5 chiffres mensuels, 6 chiffres annuels si vous voulez. Et ça, nous, on le savait, mais simplement, on avait besoin de la source à opposer dans les débats sur les réseaux sociaux. En parlant, alors, l'information désormais, vous l'avez, je vous la liste en commentaire de cette vidéo, vidéo qui, si elle vous a appris quelque chose... Euh, vous devriez rétribuer d'un pouce et slash ou vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Et je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux, pas seulement parce que ça me fait plaisir de faire grossir mes compteurs, mais parce que nous avons besoin de, de, de nous mutuellement. J'ai besoin de vous pour être mes yeux et mes oreilles et me poquer, me taguer, sur les différents sujets ou conversations dont je devrais être au courant. Vous, vous êtes plusieurs à le faire régulièrement, je vous en remercie. Ça me permet comme ça de me tenir au courant de l'actualité, de ce qui se dit, de ce qui se fait. Et vous avez également besoin de moi parce que je n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, à me retrousser les manches et à venir intervenir euh, quand, euh, Breteur ou réteur, je vous vois ferrailler avec l'ennemi et qu'il vous manque l'information, la source, l'argument, la réplique, eh bien quand je l'ai, je vous prête main forte, nous serons plus forts ensemble. Souvenez-vous que sur les réseaux sociaux, l'ennemi nous fait mal, car l'ennemi est uni et solidaire. Quand il censure, quand il signale, quand il dénonce, il le fait en s'interpellant. Hein, plusieurs de mes vidéos ont déjà été censurées sur YouTube, sans parler de mon travail... Euh, dans les médias mainstream qui a été immédiatement censuré avec la Lali et j'ai été exfiltré. Tout ça, ce sont par des logiques d'entraide. J'aimerais que nous également, on s'entraide. Et pour ça, on a besoin de se suivre mutuellement sur les réseaux sociaux et asociaux. Je vous invite donc, dès maintenant, sur votre réseau social préféré, à me retrouver, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, Plutôt Twitter, c'est là où je suis le plus actif en ce moment. Le lien est ci-dessous. Et je vous y donne rendez-vous dans quelques secondes. Voilà. Euh, c'est très très difficile de faire une vidéo complètement sous. Mais je euh, m'étais promis de la sortir aujourd'hui. Alors. Euh... Ouais, t'es toujours là Non, non, elle a raccroché. C'est pas le bon coup. C'est pas le bon. C'est pas le bon côté C'est pas le bon côté Qu'est-ce que je fais Il faut que ce soit très sexuel cette émission. Très sexuel <rires>